Y'appelez pas vous et bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et enfin la mise à jour qui modifie la méta de Black Ops Cold War est sortie depuis plusieurs heures, déjà je pense que vous l'avez déjà téléchargé, SO les gens en Auvergne, hein, au moment où je fais cette vidéo vous devez la voir, vous êtes un petit peu mes souffre de l'air de ces dernières, mais vous inquiétez pas, on pense à vous, juste vous allez avoir un décalage au niveau de la réception de ce message, donc je lirai vos commentaires YouTube dans 3-4 jours, en attendant, j'ai eu du nez et comme Alex le piéton euh, l'a toujours dit, le gras c'est la meilleure partie du saumon, et eh ben c'est pareil sur Call of Duty, les armes cheatées c'est la meilleure partie du jeu. C'est pour ça que j'ai toujours aimé jouer avec et vous faire des vidéos de temps en temps dessus parce qu'on va pas se mentir c'est fun, c'est juste toxique de jouer contre, hein, mais en soi, on va pas se le cacher, jouer avec un truc cheaté c'est souvent marrant. Bref, là où je veux en venir c'est que, pourquoi est-ce que je vous dis ça Je n'ai pas fait de vidéo à la Hogue. Vous qui aimez mes tendances à vous présenter des saloperies, vous avez dû vous poser des questions, ça a même dû faire débat. Je suis sûr que dans la journée, ou ces dernières semaines, vous avez dit, oh, la vidéo de Zach sur la Hogue, elle est où Elle est où Il l'a pas sorti Putain, je me sens pas bien Je peux pas baiser ma femme. La voici enfin, mais pour une bonne raison. Comme tout joueur de foot qui se respecte, je pense par exemple à Ronaldinho avant d'humilier des grands-pères de famille de 35 ans, il y a un échauffement avant le match. C'est ce que j'ai effectué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant de vous faire un live gameplay avec la Hogue, j'ai fait une d'échauffe et vu qu'aujourd'hui j'avais un petit souci avec ma carte d'acquisition et que j'ai réglé bien sûr j'ai record pour voir si tout roulait à ce niveau là et il se trouve que la partie que j'ai sortie en recordant à l'échauffement était amplement suffisante donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que c'est une très très bonne partie je vais vous la commenter d'accord je vais pas live gameplay mais ça change rien c'est mon gameplay d'accord il y a mon nom hein oh, zack je suis complotiste il a fait un montage je sais pas son gameplay il est trop beau bref on va parler de cette mise à jour on va parler de plein d'autres trucs Ok, le tout sur un petit live gameplay. Est-ce que la hog a été modifiée vous allez voir c'est parti et donc on se retrouve pour ce live gameplay effectué par Zach Nanny. au début c'est la pépé bison c'est un pépé bison parce que euh, je suis arrivé un petit peu en retard dans la game j'ai pas choisi tout de suite ma classe et surtout c'est l'arme que je monte en ce moment en or après la KU et la mp5 ça va être ma troisième smg le diamant approche pour ces belles gosses en plus c'est top parce que dans la mise à jour il y a un buff également de euh, la milano et euh, la ksp45 donc buff, ça veut dire une amélioration donc ils ont augmenté euh, des choses dessus ce qui les rend encore plus jouables. ok donc le moment où je vais me mettre sur ces armes-là, ça va être un réel plaisir. Après, je veux quand même faire attention avec la KSP-45, ouais, okay, 40... qui est aussi une SMG à Rafale et on s'en rappelle de la Chicom et euh, de la Faro, qui étaient, à un certain moment, bien bien puissantes dans l'histoire des jeux où elles ont été. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Voilà, j'ai la hog, et bon vous voyez directement, il y a de l'envoi du sale. Aujourd'hui, ça va être hog pompe plus machine de guerre. Hein. Autant vous dire que le triptyque, il est... Mamma mia Donc ma hog elle est pourrie en plus, tu vois ce que je veux dire J'ai même pas les meilleurs accessoires dessus et tout. Je pourrais te dire, ouais Zach, mais t'as les meilleurs accessoires dessus, c'est normal, tu mets du sale, t'es le prince du sale, t'es l'empereur du... Non, je suis pas l'empereur du sale, je suis pas Alka. même si j'essaye de lui ressembler, tant bien que mal. Là où je veux en venir, c'est que cette mise à jour, j'ai vu un patch note passer, devait modifier les choses. Et pour en revenir à la hog, et là vous allez voir, je fais une sale série, je le sais... Elle m'a pas convaincu concernant euh, le nerf de la Hog et j'ai envie de voir euh, un peu plus, euh, de un peu plus près pour les prochaines semaines. Mais euh, d'après mon expérience de joueur Call of Duty qui peut malgré tout se tromper. Et regardez là ce que j'ai mis. Autant vous dire que je pense pas que ça ait changé grand chose. Pourquoi ce qu'ils ont changé sur la hog c'est qu'ils ont passé les dégâts par balle de 54 à 51 de 54 à 51 donc sur une rafale où tu envoies 3 balles et où tu tues du coup euh, bah en 3 balles hein, avec la hog euh, tu perds euh, du coup 9 de dégâts tu perds à peine 9 de dégâts et le fait de perdre simplement 9 de dégâts donc 3 par balle ne fait pas à mon sens un euh, nerf qui est très très convaincant j'ai pas envie de dire de bêtises je suis pas sûr si la vie dans ce call of duty on connaît la valeur de celle ci est ce que c'est parce que par exemple si c'est 150 la vie alors ça ne change rien c'est à dire que le nombre de one à partir du moment où tu connectes tes trois balles restera le même mais à côté ils n'ont pas touché ni la portée mis euh, du coup la cadence, hein, tu peux toujours es toujours, euh, toujours aussi vite et c'était un des trucs toxiques de la hog, le fait que tu envoies des balles très puissantes et très vite et en plus avec un peu de recul, ils ont pas touché le recul ils ont pas touché la portée, ils ont juste touché un petit peu les dégâts de base et de mon expérience que j'ai fait de cette game et des quelques games que j'ai fait je un petit te peu, te peu après et avec et regardez te te de te te toute façon vous l'avez sous vos yeux, hein, je vais encore dans en mettre un, ça change pas grand chose et ça me casse les couilles je crois que sur la M16 ils ont changé le ADS alors le ADS je suis pas sûr, je crois que c'est soit le temps que tu mets à regarder dans le viseur ou alors euh, peut-être euh, la, la cadence mais je suis pas sûr mais euh, en tout cas euh, vous le verrez un moment dans le gameplay il y a une M16 qui me tue j'ai pas non plus l'impression que pour la M16 ça a été super significatif mais ça à vous de me dire dans les commentaires euh, peut-être que vous avez euh, effectué ces tests qu'est-ce qu'il y a eu également dans cette mise à jour bah, ils ont apparemment changé des trucs sur les camos peut-être qu'ils ont débugué peut-être un petit peu certains défis donc ça si vous voulez avoir le diamant sera euh, cool pour vous mais globalement au niveau de la méta donc c'est à dire la façon dont se joue le jeu c'est malheureusement très peu convaincant et j'ai hâte de tester les autres armes donc pour vous donner un petit peu tout ce qui a été fait j'en rate peut-être une donc n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires ou je mettrai un petit top, top commentaire avec du coup le patch note au complet chose que je ne ferai bien sûr pas donc c'est pas grave vous le ferez pour moi <rire> Buff de la Miano, buff de la KSP45 Nerf de la Hog Nerf de la M16, nerf de la Krieg, et oui, nerf de la Krieg, les gars, et ils ont re-up un peu la FFAR, hein, parce qu'ils se sont dit, ok, la FFAR, certes, elle avait que très peu de recul et elle permettait de shred énorme, moi j'aimais, mais lui rajouter un pattern en zub porte-manteau, là, tu sais, les gens qui ont un zizi qui part sur le côté, et c'était pas nécessaire, frère, il avait pas besoin, vraiment, le recul qu'ils ont rajouté à la FFAR pour la nerf était trop chelou, parce que c'était un pattern en virgule, c'est-à-dire que, par exemple, tu tires, ton viseur commence là, et il finit en bas à gauche, donc tu sais, pour des long shots, c'était super difficile à contrôler, mais après, avec les bons accessoires, c'était carrément euh, possible. Hein. Ça restait quand même, malgré tout, une bonne arme, à mon sens, mais j'ai eu de la chance, je les monter en or en tout premier. Donc, euh, pour l'instant, franchement, je me demande si les développeurs, ils jouent eux-mêmes à leur jeu, quoi. Genre, au moment où vous, vous avez testé la hog, après l'avoir euh, euh, soi-disant modifiée, est-ce que, euh, vraiment, vous vous êtes dit, OK, ça y est, les gars, l'équilibre est propre, on a réussi vraiment à faire des trucs de bien, euh, bravo, allons, euh, de, can we take a coffee and respecting the euh, distanciation rules bah, je suis pas très très sûr, et franchement, le travail, pour moi, a été très mauvais, et la hog il nécessitera peut-être à nouveau un nerf. Après, eux, ils ont aussi des données, des data. J'ai les données, j'ai les data. tu connais, SO Freeze. Là où je veux en venir, c'est que, euh, personnellement, c'est mon expérience à moi. Alors, mon expérience à moi n'est peut-être pas la même que la vôtre, mais il faut que je reconnaisse un truc, c'est que... Alors, vous allez voir, juste avant que je dise ce que je veux dire, cette action va choquer euh, le lobby. Regardez, bah, j'envoie mes, mes patates, voilà, classique. Et à la fin, je mets un one qui est tel que ça choque euh, tout le monde. Donc on regarde, on regarde, regardez, vous l'avez vu de toute manière cette action, c'est surtout ce one là Autant vous dire qu'ils étaient pas très contents les dudes et ils avaient bien raison de ne pas être contents parce que c'était une belle saloperie quand même. Donc, on reprend ce que j'étais en train de dire. C'est une game série, hein, 198, ça joue bien l'objectif, c'est plutôt propre, c'est aussi pour ça qu'on joue à Call of Duty. Donc, euh, moi personnellement, dans mon expérience où je joue beaucoup en groupe, je ne suis pas, il faut que je le reconnaisse, tombé sur trop trop trop de games non plus où les mecs jouent que au game 16. Ça m'est déjà arrivé, hein, de tomber souvent des anglais, des mecs comme ça, tu vois, dans le style qui jouent avec deux hog et deux M16 et à ce moment-là, t'as vraiment envie, euh, envie de mettre les deux doigts dans la prise électrique. Ah, non. Oh, bon J'ai réussi ah, okay. à en tuer un, mais pas à empêcher la capture de B. Mais vous allez voir, ce deuxième side, il y a, il y a une petite série qui est sympathique. Donc, euh... je suis pas trop tombé sur des games où les mecs jouent qu'à ça, ok, mais quand ça arrive, ça te donne vraiment envie de casser quelque chose. Mais en attendant, c'est vrai que quand tu tombes sur un gars, le plus gros problème de la Hog et de la M16, c'est qu'elle tue beaucoup trop vite, et vu qu'elle tue beaucoup trop vite, quand t'as un shoot et pas un shoot d'ananas, là, comme moi je viens à voir, et ben ça rend la chose toxique dans la mesure où, avec ton arme et des fois des SS tu vois, des trucs qui sont censés avoir un avantage sur la hog à certaines ranges ou dans certains scénarios, bah tu ne la plus parce qu'elle te tue tout simplement beaucoup trop vite et, et beaucoup trop puissante. Je pense que si tu voulais faire un nerf qui était peut-être un peu plus sympa, ça aurait été la cadence qui aurait pu du coup rendre le, la chose moins heureuse. À côté de ça... Petit double, hein, attention, est-ce que je fais le trip, là Je redécouvre le gameplay avec vous. Bah oui, on fait le trip, frère Regarde Tire de loin On est là On met des têtes, frère On met des têtes On envoie un vénère Donc, à côté, il y a la saison 1 qui sort demain Et je pense que je vais faire un truc... Pareil, inédit, que j'ai jamais fait dans l'histoire de ma chaîne, vu qu'il y a beaucoup de nouveautés. Demain, il y a nouvelle arme, raid, et, euh, et euh, nouveau season pass tout ça je ferai pas de vidéo où je vous présenterai le season pass parce que tout simplement je trouve que c'est pas intéressant de vous dire eh ouais les gars et là il y a un skin et là il y a un scie, et là oh, regardez un accessoire et là oh, un tag avec des chewing gum je vais laisser euh, d'autres le faire ils le font bien mieux que moi et c'est beaucoup plus divertissant par exemple skyros le fait toujours moi je le ferai pas par contre je pense que je vais vous sortir Plusieurs vidéos dans la soirée, d'accord Une sur Red, bien évidemment, vous vous doutez bien. Hein, Red va prendre sa petite tarte en long, en large et en travers. Et peut-être une autre sur la deuxième map, sur Pine. Et enfin, peut-être une autre sur une nouvelle arme. Ou peut-être que je combinerai une nouvelle arme avec une nouvelle map. Donc, attendez-vous à minimum deux vidéos. Peut-être pas trois. Voilà, je vous le dis, peut-être pas trois. Voilà, il met fin à ma série 6. Mais attention, regardez ce que j'ai débloqué. Ça, c'est vénère. Peut-être pas trois vidéos, OK Voilà, regardez mon kill à la M16. Ça va. Elle bouge pas beaucoup, ça ne m'étonne pas, mais ça va. Le pire, c'est que c'est possible hein, de bien équilibrer les armes à rafale. Je pense notamment à la M16 de Black Ops 5, qui, elle, n'était absolument pas cheatée, et était parfaitement jouable, pour peu que t'avais un petit peu de skill. C'était ça qui était cool, tu vois, le pire, c'est que la M16, tout ça, ça me fait chier de lui chier dessus, parce que c'est une arme qui est reconnue pour le skill qu'elle demande maintenant, frère. C'est une arme qui est reconnue pour permettre à saint gling, -Gling de prendre des kills, alors qu'il puisse attendre, bon, c'est ça qui est trop frustrant avec... Attention, on a ressorti une qui pompe. Bam on fait des switch, frère Des switch machines de guerre pompe La toxicité à son maximum Donc, demain, attendez-vous un minimum deux vidéos, peut-être trois, je vais voir, mais c'est que du contenu en plus. Donc, faites-vous plaisir, c'est euh, Zach qui donne. À côté de ça, aujourd'hui, j'ai pu reprendre et j'ai euh, tourné donc j'ai beaucoup charbonné aujourd'hui, hein. j'ai pu tourner un épisode d'une série que vous vouliez que je reprenne et que je suis très heureux de reprendre et qui devrait sortir je pense dimanche donc j'ai ressorti, un, enfin euh, j'ai retourné et ça c'est Chiqui qui a la vidéo elle est dans le four, euh, un épisode de Z-Story les gars, donc Z-Story hashtag 11, si vous ne suivez pas les Z-Story tapez Z-Story sur Youtube, attendez je vous mette un en, en petite fiche là, c'est euh, une série où je raconte des petites anecdotes en rapport avec le jeu vidéo, l'e-sport ou alors le monde réel, hein. j'ai par exemple parlé déjà de Paris sportif ou de l'histoire de Nike, c'est des contenus qui à mon sens sont qualis, et euh, qui me permettent de me diversifier, donc je les reprends, je suis très content, et euh, celle-ci va traiter d'une histoire qui est assez sordide. Regardez-moi cette série de 11 Regardez-moi cette série de 11, cette série de 12, cette série de, de 12, toujours, mais après, il me semble que derrière, j'enchaîne sur une grosse série qui est vraiment vénère, donc il fait plaisir, ce petit gameplay. hop, boum, série de 13, je crois que je continue, hein. série de... Je suis tellement toxique, je suis tellement toxique, je suis tellement toxique, mec Regarde comment je suis fort, regarde comment je me... Regarde comment je me fais éclater. <rire> donc, j'ai repris Z-Story. Normalement, ça sort ce dimanche, les frérots. Donc, vraiment un contenu de qualité qui m'a pris du temps à faire et que vous allez bien, bien, bien kiffer. À côté de ça, je rentre en France d'ailleurs vendredi, là. Donc, dans quelques jours, ça y est. Donc, au moment où cette vidéo sort, je rentre dans trois jours. Dans trois jours, je serai en France. Et le dernier vlog de la série de vlogs que je fais avec Madame euh, sera aussi dans ces environs du début de semaine prochaine. Je le tournerai jeudi. Je vous ferai un petit vlog introspection. De notre dernier jour à Tallinn, on ira visiter des trucs en ville. Je vous montrerai euh, mes valises, hein. j'en ai acheté une nouvelle, tout ça. Vous allez voir comment j'ai fait rentrer tout ce setup de gamer dans euh, des grosses valises qui coûtent bien cher. Hop, bon, dommage, on réussira pas le dernier kill. Malgré tout, 50 à 18, je pense qu'on peut dire que le contrat est rempli. Vous avez bien pu voir de la hog, aussi du pompe, hein. certes, je vais pas mentir. Hein. Il y a du pompe bon dans ce gameplay, mais ça fait partie de la petite toxicité qu'on apprécie. On est premier, on remporte la game, tout est là. Donc voilà, merci les gars pour tous les messages que vous m'envoyez en ce moment sur Instagram, je les ai vus. Hein. En ce moment, les frérots, je poste pas trop sur Insta, tout ça, les stories, parce que mes journées se ressemblent beaucoup, travail, travail, travail. Entre les interventions que je fais dans l'école, les streams et les vidéos, j'ai la tête pleine en ce moment. Mais l'Estonie m'a redonné le goût du travail et de la régularité. J'espère continuer ça le plus possible. 33 vidéos en 33 jours, c'est un truc. Si tu me l'avais dit il y a quelques temps, j'y aurais pas cru. Donc j'espère que ça vous fait vraiment plaisir. Moi, en tout cas, je prends mon pied. Pour ma part, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous